Moi, il y a des projets, j'y crois réellement, je pense que le truc peut faire x2, x3, je rentre, je dis aux gens, attention, vous, vous allez rentrer, il y a peut-être un moins bon prix, donc ne soyez pas gourmand le jour 1, parce qu'il va y avoir des vendeurs, il y aura peut-être une bonne opportunité d'achat, parce qu'il y a des mecs comme moi qui vont vendre et qui sont des gros porteurs qui ont fait un gros multiple, et t'attends un x5, x6, et tu vois un x50, et là, tu te dis, même si le projet est bon, même si le projet est porteur, même si le projet peut livrer en 3, 4, 5 ans la promesse qu'il a donnée, Parle d'un x50 qui s'est fait en 12 heures. Tu prends. Et si toi tu prends, le mec derrière toi qui a x150, il va prendre sale. Mm. Et ça va commencer à gueuler. Et là tu dis, ok, les mecs savent. Même toi tu le sais au fond de toi. Quand c'est démesuré ou quand c'est réel. Enfin, si t'as la Goldman Sachs qui a acheté 70% du capital. Et que t'as la Société Générale qui veut racheter leur part. Tu dis, ok, il y a peut-être mm. un vrai x150 dans l'air, tu vois. Mais la plupart du temps, quand tu vois tout le monde qui s'agit, il y a ça. Et les pauvres bonhommes qui sont arrivés au marché. Alors attention, pauvres bonhommes. Autant ils ont fait x5. Et eux ils se disent, oh je vais peut-être attendre, ça va monter à x10. Respecte ta stratégie. À x2, tu sors la moitié À x5, tu sors 90%, tu laisses ta queue de ligne Si elle fait x10, tant mieux Mais respecte ta strate Parce que quand tu es tout en bas Que tu as réussi à rentrer au marché Et que t'as fait ton x5 C'est il y a des bonhommes derrière toi Qui ont fait des multiples indécents Et ils ne vont pas tenir position Parce que ce sont des chevaliers blancs Non, comprends. ils vont dumper Ce sont des investisseurs Ils vont prendre leur position Ce qu'on appelle du dump Et ça va écraser fort